La grande sensation vient de Doha au Qatar, où l'Argentine a été battue d'entrée par la modeste équipe d'Arabie Saoudite. Oui, vous l'avez bien compris, l'Argentine de Lionel Messi a perdu dès son entrée en compétition face à l'Arabie Saoudite. Il faut dire que, pour revenir donc sur le contenu de ce match, il faut dire que d'entre les Jeux, on s'attend à un match comme celui de l'Angleterre où l'Argentine sera en démonstration des forces. Et cela se traduit très tôt par un but dès la septième minute sur ce pénalty transformé par l'inarrêtable Lionel Messi. À partir de ce moment, on se dit que c'est parti pour un score fleuve. Tout le monde voit l'Argentine survoler le match. Tout le monde voit l'Argentine imiter l'Angleterre il y a deux jours. Et cela n'est pas faux. Puisque dans la foulée, il y a trois buts qui sont refusés à l'Argentine. Pour des positions hors -jeu, de hors-jeu. Oui, tout le monde s'attend à un récital. Mais seulement, il y a 11, je dirais plutôt 26... Saoudiens, ils sont les seuls dans leur tête à croire qu'ils peuvent gagner ces matchs. Ils sont les seuls dans leur tête à croire qu'ils peuvent tenir tête à cette équipe argentine. Et il faut le dire, lorsque les deux équipes vont à la mi-temps, personne n'y croit. Mais dès le retour des vestiaires, coup de tonnerre. A deux reprises, deux frappes, deux frappes chirurgicales, deux buts. Trois frappes au cours d'un match, deux buts. Ça suffit à l'équipe d'Arabie Saoudite pour retourner ce match et mettre KO les favoris, je dirais bien, les favoris de la compétition. Oui, l'Argentine de Lionel Messi qui joue sa dernière Coupe du Monde. Ça, c'est la sensation de la journée. Et ça nous rappelle un certain Cameroun, Argentine, en 1990, lorsque le Cameroun, à 9 contre 11, gagna l'équipe d'Argentine, un but à zéro. Mais il faut dire que cette année, l'Argentine fut finaliste et perd cette Coupe du Monde en, 1900, en, en, en finale face à l'Allemagne. Donc restons prudents, rien n'est encore joué dans le football, il y a des surprises et celle-là en est une. Concernant le deuxième match, Tunisie, Danemark, j'ai vu un très beau match. On a souvent tendance à dire que le Hemley, le fighting spirit, de la Grinta, est Camerounais, appartient au continent camerounais. Mais ce soir, les Tunisiens nous ont montré que ils ont le haut niveau du Hemley. J'ai vu une équipe qui avait la volonté Qui avait la détermination Qui avait cette arme de bien faire De vendre très cher leur peau Et ils l'ont fait J'ai vu une équipe Tunisienne Transformée, transcendée Une équipe Qui a joué Qui a tout donné Et qui a pu tenir tête au Danemark Malgré Ce score de zéro but partout, moi j'ai assisté à un très beau match où les deux équipes se sont données à fond. J'ai vu une très bonne équipe du Danemark, même si elle n'a pas gagné, parce qu'elle a fait face à une équipe tunisienne très regroupée, très resserrée au milieu de terrain, très combative. C'est de ça il s'agit. Mais le fait marquant de cette journée, c'est d'abord le gardien de l'Arabie Saoudite. Je pense que la FIFA devrait penser à donner des cartons rouges aux, aux joueurs, aux sportifs qui mettent en danger leurs propres coéquipiers. Oui, cette sortie hasardeuse du gardien de l'Arabie Saoudite aurait été plus, plus grave si ces joueurs ne s'étaient pas rélevés. C'était une sortie incontrôlée. Le football aussi, il faut être capable de sanctionner ces gens qui mettent en danger leurs propres joueurs. Le deuxième fait marquant de la journée, et non moins des moins, et, et, et celui qui m'a le plus touché, c'est cet arbitre mexicain lors de Tunisie, Tunisie, euh, euh, Danemark, qui a désavoué la VAR. Oui, oui, et, et beaucoup d'arbitres devraient s'en inspirer. On joue la 95e minute lorsque la VAR, au regard de la vidéo, signale une possibilité de pénalty. Mais on a tous eu les images, on voit tous les images. Comment, avant la faute, avant la faute de main de la défense, du défenseur tunisien, il y a une poussette. Comment la VAR n'a pas vu ça Je vous dis merci l'arbitre. C'était tout pour aujourd'hui. À ce soir pour l'hommage de la France. C'était coach. Cool.